Dans le clois sombre de la morgue, nous marchons avec les morgues, tout tremblant, entourés des caisses au bruit assourdissant qui nous rappellent tous notre vulnérabilité quand tout sera fini. Plusieurs cercueils sont déjà là et n'attendent que la sortie de leurs propriétaires. Voici un long conteneur au bruit assourdissant qui porte au moins une centaine de corps glacés gisant au formol. Dans chaque annexe, il y a quatre tiroirs contenant quatre corps des brancards qui nous guettent en souriant se demandant certainement ce que ces jeunes foutent ici, accompagnés par cette jeune dame brune qui a décidé de mettre sa beauté au service des corps sans vie, comme quoi les morts ont aussi besoin de distraction. A l'image de cette autre dame, de voir autant de rondeurs dans une robe près du corps ayant pour record la meilleure maquilleuse des morts. n'a pas de repos hmm? parce que vous pouvez être à la maison on vous appelle d'un cas Dinkatujan il y a des corps très délicats une bande de jeunes filles et garçons, assis, riant aux éclats, on dirait qu'ils attendent la remise des diplômes de fin de formation que non. Ils sont tous ravis de fréquenter la mort. On comprend pourquoi un patriarche a laissé entendre que les jeunes meurent vite parce qu'ils pensent que la sorcellerie est un jeu. En voyant leur joie de vivre, de bosser ici, même les cadavres sont étonnés que des jeunes s'éclatent autant en travaillant à la mort. Je me suis lancée, je suis allée à l'école puisque c'est le ministère de la Santé qui lance ce concours. Quand on lance préposé de mort, je crois, sur, sur l'annonce la, sur du concours. Donc on a fait l'école, on a fait les stages et au départ, c'est pas facile, mais après, on embrasse totalement la chose et on s'y plaît. Voici Gustave Douala, directeur de la mort de Djungolo. La trentaine sonnée, il incarne cette nouvelle génération des enfants qui n'ont décidément peur de rien. Relax, dégageant une joie de vivre, on dirait que c'est lui le DJ de cette boîte des ennuis. Travailler à la morgue, c'est un métier comme tous les autres métiers. Malgré qu'il faut normalement beaucoup de courage, puisque certaines personnes ne maîtrisent pas encore ce que c'est que la morgue. Bon, pour ceux qui n'ont pas fait cette école, il faut beaucoup de courage. La mort est à coup sûr la seule industrie qui ne connaîtra jamais de faillite avant l'apocalypse. Et ce n'est pas une prophétie. Nous on à mort. C'était le satanique. Nous sommes allés à la rencontre d'un homme qui a la force et de l'expérience dans le domaine. Le vieux Omer a comme qui dirait... Bac plus 27 en cadavre. Une longue carrière dans la mort, aujourd'hui sexagénaire, il connaît toutes les misères du métier. Mais lui aussi a fait vivre un calvaire à tous les cadavres qui, selon lui, se croyaient au monastère en pleine minuit. C'est d'ailleurs en pleine nuit qu'il va nous convier dans une mort de la place. Tu gardes un corps, tu retrouves le corps qui s'assoit et te regarde. C'est pas pour que tu entres entre quelqu'un, un morgueur vient et tape. C'est pour que. Il donne la voix. Mais nous, à l'époque, quand je viens, j'ouvre ces malades. À... C'est là où quand tu vois que c'est dur, c'est que le patron a tendu le peu que tu ouvres pour tout et qui. C'est comme ça. Dans l'un de ces casiers de la morgue de Djungolo se trouve le corps d'un homme qui va bientôt fêter son cinquième anniversaire de son accession à la morgue suprême. Le directeur nous a confié que le défunt a été abandonné par sa famille qu'il accuse de méchanceté. Une humiliation record, il vit actuellement l'enfer de la glace. Nous sommes en train de faire les démarches auprès du procureur pour pouvoir euh, saisir cette famille. Parce qu'en temps normal, ils ne pourront même plus payer la moque. Cinq ans, c'est énorme. Mais il faut qu'on trouve un terrain d'entente... Pour qu'ils puissent enterrer leur corps. Au cours de notre longue enquête, nous sommes allés à la rencontre d'un couple dont la femme est thanatopratrice. Une expression scientifique aussi compliquée à prononcer comme annoncer le décès à quelqu'un. Voici son mari, ingénieur de son. Le couple ona, on croirait qu'ils sont tous morgués. Marié en novembre 2021, son épouse est sortie de l'école et gère tranquillement son métier. Quand les noms sont sortis, je lui ai dit, j'ai fait un concours de l'amour. Il me regardait, je ne sais pas quoi il pensait, mais moi j'avais déjà pris ma décision que je vais le faire. Son mari, Célestin Oona, effrayé au début, nous confie qu'il a fini par s'y faire. Au début, c'est facile d'accepter que sa que ta femme travaille pas, à, la morgue, à la morgue. Et on fait tout ce qui vient gérer la morgue. On sait qu'il y oh, a des choses difficiles, il y a des choses chose de sorcellerie, et puis tout. Mais quand elle est partie déposer le dossier, proposer de, de morgue, c'est seulement là qu'elle faisait encore groupe, peur. Mais quand elle est revenue, elle me dit que non, on doit aller à l'école, on doit aller attendre. L'anatonomie, on doit aller apprendre comment couvrir le corps, on doit aller apprendre comment coiffer euh, les gens, coiffer ces personnes-là qui sont parties de l'au-delà, de il faut aller apprendre à faire ceci, à faire ça. Et vous, je me compte que, hey, ce n'est pas seulement une histoire de socialisme, mais c'est déjà une histoire de science. Une veste aux couleurs belges, très prisée par les voyageurs de l'au-delà. On dirait un mannequin de pompe au funèbre. Un sapologue se connaît dans mon dans mon habillement, donc ce n'est pas forcément parce que c'est une histoire que non ça c'est la couleur du dé. Comme sa femme travaille l'espace du côté de la mode, qu'elle est morguée, son mari doit s'habiller. Dans la suite de ce grand reportage, vous saurez combien la mise en bière peut coûter et vous verrez combien l'industrie mortuaire rapporte pas Vous écouterez les témoignages effroyables des morgues sur toute la nuit